Konnichiwa Minasan, c'est mémoire de légende et bienvenue dans l'épisode numéro 11, à la recherche du phénix. On s'était quitté un peu rapidement euh, sur le précédent épisode où on recherchait le fameux maître Chen, où en fait, finalement, en fait, cette scène s'est arrêtée directement après ce qu'on nous a demandé de rechercher ce fameux, euh, ce fameux phénix, puisqu'en fait, on, a, on apprend qu'il n'y a pas qu'un seul euh, miroir, mais un deuxième et qu'apparemment il est chez nous, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus euh, de ce qu'il y aura à faire aujourd'hui. Ah Hum, Yes. san Oui, qu'est-ce que c'est Eh bien, you ce jour, vous vous souvenez de quelque chose Non, et je ne veux pas penser à about J'ai des now. à By à way, même maintenant. Oh. Par Fukuhara-san était en for you. Huh? Fukusan est ce qui est assez marrant c'est que depuis que euh, le père de Rio est mort, elle ne veut plus rien savoir, comme c'est indiqué, donc elle préfère vraiment oublier ce qui m'a grateful. Des fois comme nous, comme vous et moi, on, on, on vit des moments un peu forts. Euh, on va uniquement aller là. On vit des moments un peu forts et du coup donc, des fois on a vraiment oublié d'oublier quelque, quelque chose qui nous a vraiment marqué. Donc ce qui était un peu le cas dans ce jeu. Alors. On va essayer de trouver Fukusan, mais où est-il Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est dans le dojo Est-ce qu'il est. Qu est... On oh, bien trouvé. Donc, à mon avis, je pense que. Ah, le voilà. Donc, à mon avis, je pense que maintenant cette section d'épisode va se passer un petit peu comme si on voulait chercher les fameux Chinois. Fukusan Hein Hum. Ryo-san... I. What is it, Fuxan? I'm sorry. I told Ine-san. What did you tell her? I told her what you're doing. I told her everything I know. You what? I just couldn't help myself. And Inesan needed to know. Fuxan. I'm really sorry. It's okay, Fuxan. Do you know anything about the Phoenix Mirror? The Phoenix Mirror? My father may have had it. No, I've never heard him say anything about a mirror. Really? Ine-san might know something about it though. Okay, let's go ask her. Ah, Ine-san. Son talks very loud, doesn't he? Huh? I just heard the two of you talking. We were talking? Yes, I'm sorry. It was rude of me to eavesdrop. Oh, it's okay. No, it wasn't. But then, who could tell the son of Iwao Hazuki to stay out of trouble? I hate to say it, but... I feel like I'm letting your father down. I... I'm sorry for making you worry so much. ryo son. I don't know if this will help or not, but there was one thing I recall. It wasn't that long ago when... Azuki-sensei went to an antique shop to have something stored for him. My father did what? I don't know what it was, but he said it was very important. Antique shop. sur le champ on va aller dans le magasin d'antiquité mais alors tout ce que je voulais dire quand on avait Fuxan ce qui me fait vachement peur, et, et je crois que c'est le seul personnage à avoir vraiment toutes les caractéristiques je peux dire ou les comment je les mouvements du visage euh, vraiment toutes les tous les mouvements du visage possible il peut faire la tristesse la peur euh, la joie euh, les bons les si je puis dire. Alors que normalement chaque personnage a toujours sa propre caractéristique. D'ailleurs ryo qui est. enfin Ryo qui a un peu des airs de Sonic je trouve, quand il a son air un petit peu maléfique comme ça. Alors que vraiment euh, Fukuara-san c'est le seul personnage à avoir toutes ses caractéristiques possibles. Ah notre petit chat qu'on a retrouvé la dernière fois. You and I have a lot in common. Our parents died on the same day. Ryo. Oh, Nozomi. Uh. What were you talking about? Nothing. You always say nothing. You never tell me anything anymore. It's not like that. It's just... I understand. But you need to talk to me, okay? Okay. Take care of yourself. See ya. J'ai vraiment du mal à voir Ryo un petit peu en train de rejeter Nozomi alazaki alors que ça pourrait vraiment être un... Ce jeu pourrait avoir aussi une partie d'amour. Où est-ce qu'il est passé le chat S'il s'est barré, il ne serait pas revenu Bah comment Alors là je comprends pas. Comment le chat peut se barrer Alors, j'ai dit pépère. There, there. Good kitty. Je comprends pas, il se barre et il revient, ça me paraît étonnant. Bon allez, on va partir, on va aller directement au -ce magasin d'antiquité. Alors franchement, je vous rappelle encore une fois que les deux premiers épisodes ont été un peu spéciales. Euh... Enfin, faut savoir, l'épisode 9 était particulier parce que... Ah, j'ai mal avancé. Parce que la console avec laquelle je voulais faire le 9 épisode, c'est-à-dire il y a deux jours de ça, euh, donc on est le 23, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est le 22 pardon, autant pour moi, le 20 j'ai voulu faire le 9e épisode et il s'avère que vers la fin du 9e épisode euh, je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé coincé puisque le bloc optique de la Dreamcast m'a complètement lâché et il faut savoir pour ceux à qui ça intéresse euh, un bloc optique ça coûte assez cher, ça coûte le prix d'une Dreamcast d'occasion donc entre 60 et 70 euros, donc moi euh, le conseil que je peux vous donner c'est d'en acheter une autre Concrètement, après si vous savez vous débrouiller, euh, si vous savez bidouiller, vous savez réparer euh, ce genre de problème, faites-le. Moi personnellement je ne sais pas faire. Euh, donc voilà. Mais par contre, j'ai eu un autre souci quand j'ai fait l'épisode 10. Normalement on aurait on s'est quitté un petit peu de façon prématurée. Ah le Père Noël On va lui dire bonjour. Même Excuse si on est moi. bien bien bien loin de euh, euh, Noël. Christmas. Ho ho ho Yes? What is it? Do you know where the antique shop is? Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais d'une casque. Si vous savez réparer le bloc optique, ça vous coûtera entre 60 et 65 euros, enfin, entre 60 et 70, c'est le prix équivalent d'une dreamcast d'occasion. Donc si vraiment euh, vous savez pas réparer, non, mais. Ah. Making any progress? Yeah, I found something my father left for me. Your father? Yeah. See you later. Yeah. Si vous savez réparer ce genre de panne, donc le bloc optique, faites-le, mais apparemment les pièces sont très très difficiles à trouver. Donc je vous recommande concrètement d'acheter une Dreamcast une d'occasion. Alors, donc, on va se rendre au magasin d'antiquité. Peut-être cadeau antique. C'est ici. On va aller récupérer ce que le père de Rio nous a laissé. On va voir ce que ça donne. Excuse me? Oh. That's a delightful sound, don't you agree? It was made especially for that butterfly woman. You know, Madam Butterfly, don't you? You... Your Hazuki Sensei's... Oh, my. That was a terrible thing. Your father... Ah. I was holding something at Sensei's request. Hmm... Just where did I put it? Huh? Oh, yes. It was very important. So I put it here. He'd asked me to polish and look after it for him. For my father? It's given to the Hazuki heirs once they turn 18. I gather this antique has been passed down from generation to generation. If there's anything I can do for you, please let me know. Hazuki sensei was always there for me when I needed him. Was there anything else that he asked you to hold for him? Anything else? Like a mirror, called the Phoenix Mirror. A Phoenix Mirror? Hmm... Sorry, I don't know of any mirror. Well, that's okay. Thank you very much. Donc, nous voilà bien avancé avec ce alors, qu'est-ce que ça pourrait être euh, C'est le Swords and Guard. On va regarder ça tout de suite un petit peu. Alors qu'est-ce que ça peut être exactement Ça va être un médaillon, enfin plus qu'un médaillon une sorte de pierre en quelque sorte. Alors c'est une pierre des membres des Hatsuki apparemment. Euh, si mes souvenirs sont exacts. Donc peut-être que ça pourra nous avancer euh, à récupérer... Ah putain de moto à la con. Peut-être que ça pourra nous avancer à retrouver ce deuxième miroir. Donc c'est ici qu'on va se quitter, on va s'arrêter... On va peut-être avancer et se retrouver dans un autre endroit dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à me lâcher, un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Un commentaire, n'oubliez pas, c'est en me lâchant un commentaire qu'on finira par faire avancer les choses. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouvera pour le douzième épisode de Shenmue. Euh, J'ai pas encore de titre, mais à mon avis, ça va encore tourner sur, euh, la... sur le fameux médaillon du phénix. Voilà, ça la Tomodachi